Yo les Ultras, j'espère que ça va. Écoutez, aujourd'hui, on se retrouve pour un gameplay sur Tower of Fantasy. Alors, c'est un action RPG en ligne où on y incarne un personnage qu'on crée de toutes pièces et on va se lancer direct dans l'action. Donc, j'espère que vous allez kiffer. N'hésitez pas à lâcher un like, un petit commentaire si vous kiffez ou si vous en voulez d'autres. Bisous Qu'est ce qu'on doit faire On est un petit personnage chat dans un monde où on interagit avec des PNJ et on peut se foutre sur la gueule. J'ai différentes armes, d'ailleurs. Je... Ça, c'est le dash, le dash arrière arc avec son ulti, ainsi que, ainsi que son spé spécial. Comment est-ce qu'on se repère sur la minimap mon cher Aiden Alors là, il faut que tu appuies sur ta touche T et tu et vas voir touche carré jaune et... qui va apparaître. Ouais. Et ça, et ça nous indique exactement où est-ce qu'on doit aller. Exactement. Et ça va t'emmener à l'avant-poste de Miroria, qui est la ville en fait qui, qui, qui est un peu... Euh, style, style pardon, cyberpunk et que ouais. tu pourras visiter après une fois que tu auras fait euh, cette mission. Et on peut aussi se déplacer du coup avec le jetpack Ouais oh Vas-y Aiden, je, je, je te laisse, je te, je te demande si j'ai besoin d'aide. Là, il y a un gros lama, je vais laisser de le défoncer. Il est vachement gros celui-là, non il a vachement de vie celui-là <rire> Moi, si j'ai envie d'esquiver, j'ai juste à faire clic droit. Hop Alors là, le temps, le temps vient de se figer, donc je, je vais en profiter pour lui latter la gueule. Non mais mec, c'est. Non mais il a combien de vie, gros Non mais c'est pas possible Refuse, je, je refuse, de continuer le combat de chat. Je lui en, euh, avec tout ce que je lui ai mis, je lui ai retiré qu'un quart de vie. Impossible pour le moment Comment ça, impossible Attends, mais j'ai plus de... Oh Mec, j'ai manqué de crever Mais laisse-moi tranquille Heureusement, on peut escalader les objets. Technique de fuite. Hop là. <rire> là, on a les gauche, droite, gauche, droite. Saut, on a un double saut. On a une esquive. Ce qui fait que les possibilités de mouvement rapide sont quand même bien sales. Et quand tu restes bien appuyé. coup de bestiole. Avant d'aller faire ma mission, je vais découper un verre des sables. Oh. J'ai pas eu le temps d'esquiver. Mais saloperie de bestiole Oh. Ça, c'est une bonne attaque, les gars. Je, je, je les déchire. Là, je viens de ralentir le temps. Donc, on va en profiter pour leur latter la gueule, tout simplement. J'ai foutu un, dé, un dégât de zone avec mon arc. Ok, ça en fait déjà un en moins. Lui, il est bien entamé. Deux en moins. Lui, il sort. Il m'a un peu touché, mais c'est pas grand-chose. Là, on va changer d'arme. Et, et on va le traquer dans le, dans le sable. Voilà, voilà, voilà, voilà, voilà. Est-ce que je suis bon sur absolument tous les styles de jeu Oui. Et encore vous m'avez pas vu au Uno au chat Vous avez pensé quoi de ce move chat Il était téléchargeable absolument partout les gars Et d'ailleurs merci à eux C'est un petit MMORPG chat Mais c'est cool de changer de temps en temps Ok c'est bon j'ai re la mission principale vas-y Et après en plus tu pourras faire plein de, de tirages Pour avoir des persos, des armes et tout Vas-y de ouf Donc ça, c'est la ville cyberpunk qui est construite euh, en plein milieu du désert de Gobi. Nous allons la découvrir, chat. Nous allons découvrir cette nouvelle zone. On a professeur Chen en face de nous, les gars. T'es plus focus sur ça que la campagne MW. Mais parce que la campagne MW, je sais que j'ai à courir partout et juste à tuer tout le monde. Alors que là, vu que c'est rare que, que je, me, je me mette dans des délires, où je, je joue tranquille au MMO, mais je suis plus que tu es, ce qui se passe et tout. Vas-y, vas-y, je te suis, je vais découvrir. Qu'est-ce que tu vas qu me montrer Qu'est-ce que tu vas me montrer C'est gratuit comme jeu. Ils se sont fait un délire de ouf, hein. Ils se sont fait un délire de ouf sur le monde, hein. Alors, attends. La suite de la mission, du coup. Faut que j'aille me déplacer là-bas. N'empêche, t'as vu les moves que tu peux taper Imagine, le mec t'arrive... Regardez, j'arrive autour d'un mec, et je l'esquive, je lui, je lui fais un tour complet comme ça. Vachement de personnages qui peuvent te raconter tous leur histoire et tout un vrai monde Mec c'est trop bien Ok Je suis avec Lin. Lin elle est posée tranquille Moi je suis Hal Je suis bien Beau gosse Oh Excuse moi il y a une embrouille Si je le tue pas tu peux m'appeler Ramsès je, je vais tout lui mettre les gars Tout Regardez ça Attends mais c'est des méchants Oh c'est un c'est des cactus humains Je savais qu'ils étaient chelous on va sauter sur la gueule. Vas-y, vas-y, viens. Viens, on se la donne. Bouh. par contre, il m'a fait un de ses dégâts. Non, tu ne, tu ne me toucheras pas. Prends. Allez, hop. Je l'ai découpé, l'homme cactus, chat. Allez, go 1v2, go 1v2, les gars. Go 1, V2. Je vous un v 2 Je vous prends à deux. Je vous prends à deux. Je vous prends à deux. Les gens qui sont habitués à ce genre de jeu... Je suis un singe ou ça va je me débrouille Juste pour savoir un peu J'ai l'impression d'utiliser mes combos au bon moment Mais j'en sais trop rien Vu que je suis pas expert du jeu Vas-y je pense à mire du coup Oh elle a un flingue Oh mec c'est trop bien Non mec ça a pas marché Ah parce que je suis au combat mais quel enfer Et ton arme tu vas sûrement pouvoir la monter de niveau aussi Parce qu'à mon avis elle va être bas niveau D'accord Ok Mec j'ai un canon du coup Attends vas-y là. Voilà. Non mais. frérot, pourquoi est-ce que cette arme je, je l'ai pas vu je l'ai pas vue avant <t 'en> Merci évidemment à Tour of Fantasy pour leur confiance. Merci beaucoup à eux. Chers ultras, chers ultrates, je vous souhaite à tous une Très très belle soirée. C'était chaud. Merci.